Bonjour Kevin, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler d'Hérétique Oui, euh, bah bonjour, je m'appelle Kevin Eshraghi, je suis l'instigateur d'une organisation qui s'appelle Hérétique, qui cherche à penser, créer et transmettre des numériques alternatifs. Et donc, Qu'est-ce qu'on entend par des numériques alternatifs bah, Des numériques qui sont différents du numérique actuel qui est dominé par des acteurs américains de la Silicon Valley et qui a un modèle assez problématique en termes environnementaux, en termes sociaux, en termes éthiques et puis même aussi en termes créatifs. Et donc l'enjeu c'est d'imaginer des numériques qui sont différents, qui sont plus proches de nos valeurs, de notre culture, de notre art de vivre et qui soient culturellement français et européens et pas seulement capitalistiquement. Et donc on accompagne Plein on enseigne dans les universités et puis on accompagne les organisations publiques et privées, euh, d'abord à comprendre ce qui fait le numérique actuel, euh, comment est-ce qu'on pourrait le définir, ce qui est problématique avec, et puis à imaginer des numériques alternatifs qui leur ressemblent, qui soient plus en ligne avec euh, avec ce que je disais, leurs valeurs, leur culture, euh, leur histoire, et puis aussi leurs aspirations, euh, les modèles sociopolitiques euh, auxquels ils croient euh, et tout, tout ce genre de choses. Vous venez de finir votre atelier du coup, est-ce que tu peux nous dire de quoi vous avez parlé Alors on a fait un atelier, le, le thème était euh, est-ce qu'on peut euh, faire un numérique pour prendre le temps plutôt que d'en gagner euh, Alors c'est un, un sujet qui a été proposé par... Euh, par le WeShareFest, euh, qui nous a demandé de le, si, si ça nous intéressait de le traiter, euh, notamment parce qu'on fait une application qui s'appelle Derive, euh, et qui est une application qui promeut la flânerie plutôt que l'optimisation de son temps de trajet, euh, comme avec Google Maps. Et donc, c'est une application euh, qui permet de prendre le temps plutôt que d'essayer d'en gagner. Et donc, on a essayé de broder autour de Derive et de créer un atelier qui permettrait euh, d'analyser les outils actuels, euh, de se demander en quoi est-ce qu'il y a des accélérateurs, des choses qui nous poussent à gagner du temps euh, qui nous pousse euh, à, à accélérer, euh, d'analyser les outils d'antan. C'est un atelier qu'on appelle C'était mieux avant, qu'on appelle le design nostalgique. Donc, regarder il y a 20 ans comment étaient les outils, euh, comment est-ce qu'ils fonctionnaient, comment est-ce qu'on pouvait prendre le temps. Et après, d'essayer d'hybrider ces deux choses-là. de dire bah, Essayons de reproduire les mécanismes d'antan dans les technologies modernes et de voir comment bah, je peux, à l'intérieur d'un Facebook, inclure des fonctionnalités qui me permettraient de ralentir. Comment, à l'intérieur de mon Spotify, je peux intégrer des fonctionnalités qui me permettraient de découvrir un artiste plutôt que d'être en flux, euh, et donc on a travaillé avec une vingtaine de participants sur ce sujet-là. Et pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer, est-ce qu'il y aurait un, un point euh, saillant euh, à, à retenir de, du coup, de cet atelier bah, Je pense que le point saillant qui a été, qui a été retenu par tous, et, et nous en, en premier lieu, c'est à quel point cette question du temps dans le numérique est peu traitée. Euh, pour préparer l'atelier, on a fait beaucoup de recherches. Euh, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment peu de matière, euh, alors que euh, bah, c'est la quatrième dimension, c'est quelque chose de fondamental dans nos vies, dans la façon dont on organise nos vies, dont, dont on vit nos vies, euh, et c'est pourtant quelque chose de très très peu traité, on est toujours dans le numérique dans cette volonté d'accélération, d'optimisation, euh, et on a l'impression de ne pas être capable de se questionner, euh, de pas prendre pas prendre le temps, de se questionner sur euh, la façon dont le temps est conçu, la façon dont ces applications euh, orientent euh, notre conception du temps. Et donc, je pense que ce que tout le monde a retenu, et ce que tout le monde devrait retenir, c'est euh, à quel point c'est une question fondamentale, que c'est des questions qu'on doit se poser, qu'on peut se poser, euh, et qu'il est possible de faire différemment, qu'il n'y a pas de fatalité dans, dans la façon dont le numérique est conçu, et qu'on peut imaginer des numériques qui soient plus en lien avec nos rythmes, euh, nos rythmes subjectifs, notre temps subjectif, euh, plutôt que le rythme imposé euh, d'accélération et d'optimisation. Et du coup on voit bien le lien euh, avec le thème du Air fest de cette année ouais. euh, moi j'ai envie de te demander quelle est toi ta relation euh, professionnelle personnelle autant autant et autant long euh, alors bah, j'ai une relation euh, très euh, beaucoup de souffrance euh, parce que je suis toujours euh, comme euh, comme tout, tout bon habitant du, du 21e siècle dans une accélération permanente et dans un manque de temps, mais c'est quelque chose que je conscientise beaucoup et donc que j'analyse beaucoup et auquel j'ai du mal à remédier. Et donc c'est pour l'instant la posture que je suis en train de prendre, c'est une posture active, en train d'essayer de créer notamment des outils qui me permettent de m'aider à prendre le temps et c'est ce qu'on a fait avec Dérive. Des Dérive, des on est les premiers utilisateurs et les premiers gens ravis de l'avoir à disposition euh, pour se dire bah, je veux aller au resto avec ma copine euh, et ben je peux prendre 20 minutes pour y aller j'ai pas besoin de prendre 12 minutes comme me le dit google euh, donc voilà la, la posture que j'ai c'est d'essayer de, de reprendre la main euh, mais en se rendant bien compte que c'est pas qu'une question de volonté et qu'il faut réussir à trouver des béquilles euh, et des, des, des piquets qui permettent d'ancrer cette démarche et de m'aider dans cette démarche de réorganisation de mon temps de reprise en main de mon temps euh, et de, de, de de, de, de, de réussir à créer euh, les conditions de vie qui suivent mon temps subjectif. Euh, et toi, vous, enfin, chez Hérétique, vous avez l'habitude de travailler avec des entreprises. Ouais. Est-ce que vous pensez que, est-ce que tu penses que le modèle des entreprises est compatible ou pas avec euh, ces réflexions, cette projection sur le temps long ouais, Je pense que, que, que c'est sans aucun doute. Euh, que ça leur demande et c'est pour ça que nous on s'appelle hérétique parce qu'on dit qu'on est face à un dogme euh, que c'est quelque chose donc dans le cas du numérique mais de façon même plus générale mais dans le cas du numérique on est face à un dogme certaines façons de penser le numérique, notamment d'un point de vue temporel, euh, dont on voit euh, les résultats catastrophiques et problématiques, mais dont on n'arrive quand même pas à se détacher. Euh, et donc ça demande cette prise de recul, cette hérésie qu'on essaie de pratiquer. Et donc je pense que c'est difficile pour les entreprises aujourd'hui euh, de se décoller, de se dire ok, bah, ça fait 20 ans qu'on essaie de copier des gens, euh, mais mais en fait ça marche pas, ça nous plaît pas, c'est pas ce qu'on veut de faire. Euh, mais qu'une fois euh, qu'elles ont réussi à prendre ce recul et à réaliser, euh, que, que bah, le modèle qu'elles avaient pris n'était pas le bon. Euh, elles s'ouvrent un champ de réflexion, un champ de création, euh, notamment sur cette question du temps long qui est, euh, qui est extraordinaire et dans laquelle elles, elles peuvent investir leur énergie, euh, leurs envies, leurs ambitions, leurs aspirations et aussi leur histoire. Euh, et est-ce que, Kevin, il y a un mot, un message que tu aimerais faire passer aux participants de Fest? Bravo d'être ici, bravo d'avoir pris le temps de vous, poser, euh, de vous poser cette question. Merci à ceux qui ont pu participer aussi à l'atelier. Merci à, à l'organisation euh, du Wish Air Fest d'avoir organisé un, un cocon comme ça. On, on a perdu la notion du temps hier. on Moi bon, j'avais perdu la notion du temps, il était 17h30, je croyais qu'il était 18h30. Euh, et, et le message c'est continuons euh, ces réflexions. Euh, effectivement, pendant trois jours, c'est un c'est un espace euh, consacré à ça, mais c'est des réflexions qu'on doit avoir en permanence et notamment dans nos pratiques euh, et pas seulement dans notre posture de consommateur euh, et d'habitant, mais aussi dans notre posture de créateur, c'est-à-dire mettre cette réflexion au, au cœur de notre de nos, de nos activités, de nos productions, euh, pour essayer d'imaginer d'autres apports autant et de l'offrir euh, d'offrir ces autres apports autant aux autres. Merci beaucoup, Kevin. Avec plaisir. Merci à vous.